Euh, vous avez fait, vous avez coordonné le rapport sur le micro dans le Je voudrais savoir comment vous l'avez, disons, comment vous avez été contacté, et presque pourquoi vous avez -vous été choisi, pourquoi étiez-vous spécialement intéressant pour, ce, pour cette mission. Bon, j'ai été choisi parce que je suis d'abord un spécialiste de la politique européenne, c'est-à-dire j'ai consacré trois décennies, on peut dire, de, de recherche à, à essayer de comprendre comment se confectionne à Bruxelles, dans les institutions européennes, la, la politique au quotidien. Et bien sûr, ça m'a amené parfois à aborder aussi la question des langues, euh, car c'est un, un des points euh, qui joue dans, dans la prise de décision. On est dans un espace multilingue. Donc, je pense que c'est ainsi que le ministère euh, des Affaires étrangères m'a identifié et euh, m'a confié la présidence de ce groupe. Bon, donc, dans votre rapport, vous avez consulté un certain nombre de personnes et vous avez rédigé le rapport, avec un certain nombre de propositions intéressantes. Et comment a été reçu votre rapport, disons dans les milieux officiels, en particulier donc les deux ministres qui vous ont commandé, donc bien sûr ils ont pris forcément un peu le nom, mais ensuite est-ce que leur administration a pu faire quelque chose et est-ce que vous avez senti, ou on pourra peut-être le voir un peu plus tard, senti qu'il y avait une action au niveau de la structure administrative de l'Union européenne Alors, c'est d'abord c'est toujours une question de savoir euh, quelles sont les suites données à un rapport. Il y a de nombreux rapports qui sont, qui sont commandés et euh, euh, c'est une question légitime de se demander si euh, elles aboutissent à des changements dans la réalité politico-administrative ou pas. Là, je dois dire que euh, j'ai quand même euh, des éléments qui m'amènent qui à être assez content en tant que président de groupe. D'abord, le fait que c'est tenu sous présidence française à peau une réunion à haut niveau, réunissant aussi des, des, des délégués ministériels sur cette question justement du multilinguisme dans, dans l'Union européenne. Et puis, ce rapport a été commandé, j'aurais dû le préciser tout à l'heure, pendant la période de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, euh, on sent quand même à Bruxelles, de la part de la présidence française, une vigilance à, à l'idée d'avoir le français et de manière plus générale les langues présentes dans les réunions. Euh, ça n'a pas toujours plu d'ailleurs à l'ensemble des, des États membres. Maintenant, quand on passe de la, de la France vers les institutions européennes, Là, euh, je dois vous dire que j'ai eu énormément de témoignages euh, de la part euh, de, de, de fonctionnaires euh, européens. J'ai eu euh, des invitations euh, de gens qui me disaient tous, euh, vous soulevez un problème très important. Maintenant, est-ce que ça va changer vraiment euh, la, la réalité des choses dans le fonctionnement de la Commission européenne, euh, du Parlement européen, euh, des institutions de manière générale Là, je dois dire que je suis, euh, comment dirais-je, plus modestement réservé. D'accord. Disons, nous, de notre côté, pour Europe Démocratie Espéranto, disons, ce qui nous inquiète, c'est la coupure entre, si on peut dire, les élites, donc euh, l'administration européenne et, et aussi les élites françaises, plus ou moins anglophones, donc, qui ont fait des stages à l'étranger, etc. Et le peuple lui-même qui est assez séparé de tout ça et qui a du mal à suivre tous ces détails. Et je pense qu'il n'y a pas qu'en France que ces problèmes se posent. Donc, dans... allez-y. Allez bien sûr, bien sûr. Et je crois que s'il y a un point sur lequel l'ensemble des membres du groupe étaient, étaient d'accord, quelle que soit d'ailleurs leur origine nationale ou professionnelle, c'était que derrière cette question du multilinguisme, il y a un enjeu de citoyenneté. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut, qu faut poser la question. C'est comme ça aussi que euh, la question devient, devient immédiatement légitime. Euh, je crois que la réalité de nos pays, c'est que... Nos vies politiques, nos vies sociales continuent à se faire dans, dans la diversité linguistique et que ça, ça implique une certaine responsabilité de la part de ceux qui font les décisions à Bruxelles, qui, qui doivent en tenir compte et montrer un certain exemple. Alors, je, je, je comprends bien que ce n'est pas facile d'utiliser de, de, de, 24 langues de travail, bien, bien entendu, mais ce que je reprocherais, euh, disons, à, à, à la pratique actuelle, c'est d'avoir euh, basculé vers un, un monolinguisme à nouveau, hein, qui, est, qui est ce monolinguisme de, de l'anglais international, alors même qu'il y a euh, chez les fonctionnaires européens, par exemple, une assez bonne connaissance des langues étrangères. Euh, Ce n'est pas un problème de, de, de connaissance, c'est un problème vraiment de pratique sociale. Et euh, je trouve que c'est important de montrer l'exemple quand on est euh, notamment responsable dans une institution européenne, en pratiquant un peu la, la, la, le, le, le, le plurilinguisme au quotidien, un genre de langue, en passant du langue à l'autre, etc. Ça, c'est un, un message qui part vers, vers les sociétés. Et l'autre point très important, c'est bien sûr l'accès à l'information. Euh, il me paraît euh, tout à fait anormal qu'aujourd'hui, euh, les, les citoyens de l'Union européenne ne puissent pas encore avoir accès dans, dans l'ensemble de leur langue euh, aux informations qui sont données par exemple par les sites euh, des institutions européennes. C'est un point sur lequel d'ailleurs on a, on a beaucoup réfléchi en en lien avec la traduction automatique, parce qu'il y, y, y a beaucoup quand même de progrès qui euh, euh, peuvent être faits grâce à l'utilisation de, de l'intelligence artificielle, euh, même si ceci ne remplacera jamais euh, complètement, bien sûr, euh, la connaissance des langues par les individus. Et euh, sans vouloir verser dans le complotisme, le conspirationnisme, etc., euh, nous, nous avons l'impression que, il y a un hiatus entre les discours officiels sur le multilinguisme, que toutes les langues sont égales, et la pratique réelle, si on peut dire, masquée, masquée mais quand même très spectaculaire, de l'omniprésence la, de l'anglais. Euh, tout se passe comme s'il si, n'y avait pas de politique linguistique officielle et que la politique linguistique, au sens de « il faut employer telle langue comme ci, si, enseigner telle langue comme ça », un petit peu par exemple comme « la politique linguistique officielle de la France depuis plusieurs siècles, on s'en montait à Villers-Cotterêts, mais en gros, c'est le français pour toute la France. Et donc, bon, au bout d'un certain temps, tous les Français ont parlé français. Euh, là, euh, je, je ressens une, une séparation. Disons, est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu ou un groupe qui détermine une politique linguistique ou est-ce que vous pensez que c'est un comportement grégaire de… Dire, de, de, de l'ensemble des gens qui travaillent autour des institutions européennes, qui ont tendance à faire ce que tout le monde fait et que qui se copient un peu l'un l'autre. Je crois que c'est clairement la deuxième la deuxième option, plutôt que la première. Je ne pense pas qu'il y ait une politique linguistique. Non, je, je, je suis même certain qu'il n'y a pas une politique linguistique ayant fixé l'anglais comme, comme comme comme comme norme, même si parfois on peut trouver certains éléments, par exemple le fait que le nouveau parquet européen qui a été créé à Luxembourg n'utilise que l'anglais comme langue de procédure et ça fait ça fait ça fait partie des statuts. Là, c'est quand même une forme d'institutionnalisation. Mais je... Plus, plus fondamentalement. Je pense que euh, le phénomène que l'on trouve à Bruxelles est un phénomène général des élites globales, euh, c'est-à-dire euh, le fait que la langue qu'on apprend en priorité et qu'on utilise euh, en priorité aussi, c'est maintenant euh, l'anglais, qui n'est pas forcément d'ailleurs euh, un anglais euh, très proche de, <rire> de l'anglais standard, tel qu'on le parle dans les pays anglophones, qui est un Anglais un peu simplifié, mais euh, ceci, arrange, ceci arrange tout le monde et euh, est devenue une pratique sociale. Voilà, elle est intégrée par, euh, par, euh, par les élites. J'ajoute que certains États membres ont des approches aussi utilitaristes, consiste à dire à partir du moment où cet Anglais s'impose bon, ben ça nous évite d'avoir à financer de la traduction et de l'interprétation, ça coûte cher, voilà. Mais je crois qu'il qu ne faut vraiment pas avoir une espèce de, de, de complot organisé, c'est plutôt, j'aime assez votre, votre adjectif de grégaire, c'est plutôt, plutôt ça la, la, la, la réalité, et, et ça, ça prouve très largement que finalement, euh, l'anglais s'est imposé comme la langue de communication des, des élites euh, au, plan, euh, au plan international et donc à Bruxelles aussi. En, en 2018, il y avait eu une consultation de la médiatrice européenne sur l'utilisation des langues dans les institutions européennes où tout le monde pouvait répondre. Euh, donc, bon, sur les 500 millions d'habitants de l'Union européenne à l'époque, je crois qu'il y a eu quelques centaines de réponses, sans plus. Même si en fait, les fonctionnaires de l'Union européenne ont bien fait la traduction du questionnaire et des réponses et du rapport final dans toutes les langues, il y avait un certain nombre de langues qui n'étaient pas représentées, c'est pour dire que même les traducteurs n'ont pas cru utile de, de répondre à cette enquête. Et en gros, euh, cette enquête montrait un certain nombre de problèmes. Il y a eu un rapport qui a été diffusé. Et ensuite, Robert Philipson, qui, qui a écrit des livres sur le multilinguisme, a posé la question à la médiatrice, « Bon, maintenant que ce rapport est fait, est-ce qu'il va y avoir une suite Est-ce que, euh, est que ça va changer quelque chose dans le fonctionnement des institutions européennes ?» Et la médiatrice a répondu « Non, on m'a demandé de faire un rapport, une consultation. J'ai fait la consultation, j'ai fait le rapport, et maintenant c'est tout, mon travail s'arrête là. » Donc, comment faire pour qu'il y ait une politique linguistique explicite de l'Union européenne en gros, pour qu'on puisse soit l'approuver, soit la contester, euh, alors que pour l'instant, c'est un, un marécage où personne ne se retrouve. Alors, il y a, il y a trois éléments dans ce que vous venez de, de me demander. Euh, le premier, d'abord, c'est sur les, sur les traducteurs et les interprètes. Je, je, je crois pouvoir dire, pour les avoir largement auditionnés, interrogés, euh, qu'il reste quand même à Bruxelles les, les défenseurs du plurilinguisme. C'est un point qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas oublier parce que leur leur métier aussi dépend du plurilinguisme. Et dans l'ensemble, je dois dire que ce sont des gens de très grande compétence. Euh, ça aussi, c'est un c'est un des c'est un des points qui peut être qui peut être mis en avant, c'est-à-dire euh, on, on peut pratiquer le, le, le, le multilinguisme assez facilement dans les négociations, dans la mesure où on est entouré d'équipes d'interprètes de, de, de, en particulier, mais aussi de traducteurs pour les documents écrits, qui sont très remarquables, très qui remarquables. sont des gens vraiment du, du, du, du, plus, haut, du plus haut niveau, voilà. même si euh, le recrutement a tendance à, à baisser quantitativement depuis euh, grosso modo six ans, depuis, euh, depuis euh, 2016. Ensuite, euh, ce, que me, ce que vous me dites sur… Euh, la, la question du, du rapport de la médiatrice et puis ensuite de la politique linguistique, euh, ben là, ça nous, ça nous amène dans, au cœur de ma discipline qui est la science politique, qui est euh, finalement vous ne pouvez avancer sur ces questions qu'à partir du moment où vous créez un rapport de force politique. Et euh, dans l'Union européenne, le rapport de force politique, ça implique qu'il y ait non pas un état membre mais plusieurs états membres qui se, qui se coalisent qui euh, euh, portent la question du, du, du, multi, du multilinguisme euh, avec le soutien de leur société hein, c'est à dire le, le soutien des, des, des groupes qui composent la société comme, comme vous par exemple voilà. et là je dois dire que la France a un peu de mal quand même la France euh, euh, est porteuse de, de l'idée du multilinguisme. Alors, dans la perception qu'en ont les autres, il <rire> euh, y, y a une petite suspicion qui est que la France, dans le fond, euh, porte le, le multilinguisme pour essayer de remplacer un monolinguisme anglophone par un autre monolinguiste francophone. Voilà. Je dois dire que, bien sûr, on connaît bien ces, on connaît bien ces, ces, ces tendances en France qui ont des explications historiques, mais j'ai remarqué quand même que cette idée de la francophonie défensive, de la francophonie exclusive, etc., était quand même un peu passée de mode dans les conceptions des, des, des, disons des Français qui sont en, en position de, de, de décider. Et ça, je trouve ça très, très bien. Moi, j'ai dit dès le début… Euh, je n'accepte pas ce, ce, ce rapport si, ou la présidence de ce, de ce groupe de travail si c'est pour arriver à la conclusion qu'il faut remplacer un monolinguisme par un autre monolinguisme. Euh, il faut jouer vraiment la carte du multilinguisme. C'est ça le point important et c'est le multilinguisme qui, quelque part, sauvera le français au même titre qu'il sauvera l'italien, l'allemand, l'espagnol, etc., etc. Mais ça a un peu de mal à raisonner dans d'autres états de l'union de l'union européenne y compris chez nos voisins allemands d'ailleurs qui euh, qui sont toujours prêts à l'allemagne grande démocratie donc ils sont toujours prêtes à, à considérer que c'est important la diversité culturelle etc par contre quand on leur dit euh, euh, voilà il faut faire de la langue un objet politique, Là, ils ont plus de mal. Ils ils, ils, ils arrivent pas. Ils arrivent pas. Je pense que c'est lié aussi à l'histoire allemande. C'est cette idée que quelque part, ils se méfient un peu de de l'impérialisme culturel parce que ça les renvoie à une histoire qui est l'histoire du de du du, du, Reich, du troisième Reich, moi douloureuse pour eux. Voilà. Et donc. Le gros problème de la France, c'est de trouver des alliés dans cette, dans cette affaire. Hein c'est un, d'écarter de, de, de, la suspicion que la France joue solo simplement pour défendre le français, et une fois cette, cette euh, euh, représentation écartée, euh, de trouver véritablement euh, d'autres États membres qui euh, fassent coalition. Ça, ce n'est pas simple, pas simple du tout. Merci, Ken. En gros, vous nous encouragez à continuer notre action pour politiser un peu ces problèmes linguistiques. Oui, bien sûr. Pour continuer à débattre. Bien sûr, la, la, la langue est clairement un, un objet euh, euh, politique. La langue, d'ailleurs, a des, a des implications sur euh, le contenu des politiques parce qu'on euh, on se rend compte que cet anglais simplifié euh, aboutit parfois dans, dans la confection par exemple des textes à Bruxelles euh, à des flous euh, sur, sur le plan des concepts vous voyez et, et ensuite il ne faut pas oublier que ces directives ont une portée juridique dans l'ensemble des États membres et vont pouvoir être opposés aux citoyens, ou les citoyens vont pouvoir les utiliser pour défendre leurs droits. Donc, il est très, très important qu'il y ait une précision linguistique aussi. Il y a, il y a, il y a un rapport entre la langue et, et le droit. Et, et toutes ces questions ne sont pas énormément étudiées par la, par la recherche. C'est dommage parce que c'est un, un très, très beau chantier. Merci. Quel est, à votre avis, la position que le gouvernement français va prendre pour, quand il va quitter la présidence de l'Union européenne pour poursuivre les actions de promotion du multilinguisme. Donc au niveau de notre propre pays, favoriser sans doute l'apprentissage de, de, de langues diverses, leur usage et la valorisation des compétences que cela amène, et au sein des, de, de la structure de l'Union européenne pour, comme vous le disiez, essayer de trouver des alliés, des, des gens qui porteraient un projet cohérent avec ce que la France a essayé de porter, pour que dans la durée, on fasse évoluer la politique linguistique au sein de l'Union européenne. D'abord, je pense que la, la première mesure que la France va, va continuer à, à promouvoir et Bon, c'est légitime en tant que France, si je puis dire, c'est euh, de continuer à, à, à offrir des facilités euh, aux fonctionnaires, mais aussi aux hommes politiques européens pour apprendre le français, et, et, et donc pour, pour essayer, euh, via le, le, la connaissance du français, de promouvoir la, la diversité. Il existe un programme qui s'appelle le, le programme Millefeuille, qui est réalisé en collaboration avec l'Alliance française, l'Alliance française de Bruxelles, et qui permet à plusieurs centaines chaque année de fonctionnaires européens, mais aussi de fonctionnaires nationaux des ambassades, des représentations permanentes auprès de l'Union européenne, d'avoir des cours de français. Et pour les personnes qui sont vraiment dans les postes de haut niveau, comme les commissaires par exemple, on peut même concevoir des cours à la carte hein, avec un, un professeur qui se, qui se déplace. Donc ça, c'est une, une première, première mesure, mais qui est une mesure donc, qui, qui concerne la promotion du français pour essayer de défendre le multilinguisme. Après, je pense qu'avec les autres États membres, ce qui va être fait, et qui est déjà fait, c'est la vigilance à l'égard de la transmission des documents. Euh, je crois que la France insiste beaucoup, et là, elle peut avoir des, des, des alliés pour que les, les, les documents qui émanent des institutions européennes, soient traduits dans les langues officielles avant d'aller dans les capitales. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que, bien sûr, quand on arrive au niveau national, il faut transmettre ces documents dans les ministères, il faut les transmettre ensuite dans les parlements, parce qu'il y a des, des systèmes notamment parlementaires comme le Danemark, où euh, il faut un accord euh, du Parlement euh, euh, avant de pouvoir prendre une position de négociation. Et c'est important qu'à euh, la fois euh, ces ministères et ces commissions parlementaires aient des documents traduits. Donc là, la France va, va, va continuer, je crois, à être vigilante. Et là-dessus, elle, euh, elle peut avoir des, des alliés. Ensuite, euh, est-ce qu'elle va essayer de promouvoir des mesures qui sont dans, dans le rapport, comme euh, moi j'ai proposé par exemple euh, un rapport annuel des institutions européennes transmis aux États membres et au Parlement européen sur la politique linguistique à l'intérieur de chacune institution. Est-ce que ça, la France va continuer à le faire et, et pourra le porter avec euh, suffisamment de soutien d'autres États membres Là, ça reste, ça reste un point d'interrogation. Il, il y a un autre sujet sur lequel je crois la France va être vigilante aussi, c'est de ne pas trop accepter les diminutions des dotations budgétaires pour tout ce qui est traduction et interprétation. Parce que là, comme on est dans, dans l'idée qu'il voilà, ne faut jamais faire augmenter les budgets, bon, ça c'est un vieux truc euh, classique, sur quoi est-ce qu'on rogne On rogne en priorité sur euh, ce qu'on appelle les coûts d'accompagnement ou les coûts support, et on, on, fait, entrer, on fait entrer la traduction et l'interprétation euh, dans, dans, dans cette catégorie. Donc là, c'est important, euh, important aussi, euh, surtout qu'il bah, y, y a des grands pays... Euh, et les plus petits pays qui sont contributeurs nets au budget européen, c'est-à-dire qui donnent plus qu'ils ne reçoivent en retour via les politiques, et eux, bien sûr, sont, sont soucieux de ne pas avoir d'augmentation du, du, du budget européen. Voilà. Mais en tout cas, c'est une, une affaire à suivre, et, et on verra aussi si la présidence tchèque, qui va commencer le 1er septembre, a un peu de, de sensibilité à cette, à cette question ou pas. Euh, bien, bonjour à tous. Euh, J'ai en effet, ce dernier mardi 15 mars à Pau, avait donc lieu une conférence sur la diversité linguistique et la langue française au sein de l'Union européenne. Euh, donc, participer à, à cette conférence, c'est un de personnalité, mais malheureusement, beaucoup d'intervenants euh, sont intervenus par l'intermédiaire de capsules vidéo. Donc, c'était du distanciel et il était donc impossible de leur poser des questions. Puisque euh, leur intervention est arrivée, puis euh, leur discours terminé, euh, ils nous ont salué et il n'était plus possible de communiquer avec eux. C'était notamment le cas de euh, Jean-Michel Blanquer, que je n'ai pas pu rencontrer alors que euh, j'avais un courrier particulier à lui remettre. Donc, euh, cette, cette conférence a été ouverte. L'ouverture a eu lieu par François Bayrou, le maire de Pau, et le discours également d'ouverture par M. Jean-Baptiste Lemoine, le ministre délégué à la francophonie. Euh, il y a eu également, lors de cette ouverture, un petit clin d'œil sur les langues régionales, puisque <coughs> chez nous, je suis effectivement, euh, j'habite à côté de Pau, euh, chez nous, les, les langues régionales sont très importantes. Politiquement, surtout. Euh, donc, beaucoup d'interventions euh, par capsule vidéo, notamment celle de Leila Slimani, qui était tout de même euh, la représentante personnelle de, du président de la République pour la, pour la francophonie. Euh, également euh, absente Louise euh, musique wabo secrétaire générale de la francophonie. Euh, Roseline Bachelot, ministre de la Culture, donc Jean-Michel Blanquer, je l'ai dit, et... Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Voilà pour les principales personnalités qui ne sont intervenues que par capsule. Euh, cette conférence s'est déroulée devant un auditoire d'environ 200 personnes, dont une classe d'étudiants se destinant à enseigner le français à l'étranger. Et ces, euh, ces étudiants-là ont été invités la veille. Je pense que c'était pour garnir un peu l'auditorium de Pau, parce que ça faisait un peu vite. Euh, cette conférence s'est déroulée, vous le savez probablement, mais bon, je le rappelle, euh, par la tenue successive de quatre tables rondes. Euh, donc la table numéro 1 euh, consistait à, à traiter euh, des activités qui avaient lieu au niveau européen euh, quant à la promotion de la diversité linguistique en Europe par le numérique ou par l'intelligence artificielle, puisque c'est maintenant comme ça qu'on appelle ce système. Euh, alors, ce que j'ai retenu de cette présentation, qui durait en gros une heure et quart, une heure et une heure et quart. Et comme c'est souvent le cas, souvent le cas euh, ces discours durent longtemps, et ce qui fait qu'en fin de présentation, il n'y avait pour ainsi dire pas de place pour les réactions et les questions. Une question ou deux maximum. Donc, ce que j'ai retenu de cette première présentation, c'est que le 22, ju 22 mai prochain sortira le rapport demandé par le Parlement européen sur le multilinguisme dans la communication de l'Union européenne. Il faudra donc rester vigilant et consulter donc euh, nos ordinateurs pour essayer d'obtenir ce rapport sur le multilinguisme dans la communication de l'Union européenne à partir du 22 mai. Euh, il a également été dit que l'intelligence artificielle devrait aider énormément les traductions pour éviter la disparition des principales langues. Cependant, il n'est pas prévu, mais ça, ce sont des prévisions, que l'intelligence artificielle nous menacera l'apprentissage de langues. C'est ainsi que l'intelligence artificielle a été présentée comme n'étant pas une menace pour l'apprentissage de langue. Mais, selon François Bayrou, qui est intervenu, il a déclaré que dans dix ans, nous serons probablement équipés d'oreillettes avec une traduction instantanée. Voilà donc pour cet aspect-là. Ensuite, là, donc comme argument, il a été dit que l'intelligence artificielle permettra bientôt. Bon, à échéance quand même de moyen terme, euh, d'échanger des connaissances du bout des doigts. Ça veut tout dire. Et la communication européenne, la, la Commission européenne travaille à une traduction automatique de toutes les langues. Alors, à ce niveau-là, on a mis ça sur la défense du multilinguisme, parce que ça préservera au moins les langues. C'est ce qui a été dit. Voilà pour la table numéro 1 la table numéro 2, le thème était « Pour une éducation plurilingue en Europe, favorisant la citoyenneté européenne ». À ce niveau, c'est l'importance de la sauvegarde du français qui a été soulignée et appelée. L'OIF représentant en effet 19 États. Il a été souligné que notamment en Belgique, les élèves avaient de grandes difficultés pour apprendre les trois langues, français, l'allemand, le la néerlandais, et que beaucoup d'efforts étaient consacrés au multilinguisme sous la présidence française du Conseil de l'Europe. C'était un peu de pommade pour notre président qui favoriserait énormément le multilinguisme lors de sa présidence. Euh, c'est seulement à cette table-là que j'ai pu intervenir. Je le dirai, j'en parlerai tout à l'heure. Et j'étais le seul à la personne à pouvoir intervenir euh, lors de ce thème. Il a également été il a précisé que l'apprentissage des langues étrangères était très laborieux, non seulement en France, mais également en Europe. En Roumanie, cinq langues Étrangères sont apprises et enseignées de façon obligatoire. Concernant la table numéro 3, il s'agissait de la mobilité en Europe et parcours de carrière au sein des fonctions publiques. Bon, et là, donc, ça traité des personnes qui sont appelées à se rencontrer, notamment dans les fonctions publiques. Et là, donc, là a été souligné que il fallait faciliter et accélérer les échanges entre les personnels de la fonction publique, euh, qu'il euh, était nécessaire de, que chacun possède au minimum trois langues européennes et qu'il fallait utiliser le français le plus possible. Ça, ça a été le, la, euh, le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui l'a souligné et rappelé plusieurs fois. Donc, euh, au niveau, à ce niveau-là, euh, et on va le voir un peu plus tard également, euh, ne pas hésiter à forcer sur, euh, nous forcer à parler le français euh, le plus possible, même en milieu plurilingue. Le, la table numéro 4, ça concernait le secteur économique et la diversité linguistique comme un facteur d'employabilité. Et là également, il a été signalé qu'il fallait que nous nous appropriions la francophonie pour développer le multilinguisme parce que, et que chacun fasse la même chose dans son, dans ses, dans, au niveau de sa langue. Sans quoi, ben, ça sera place nette pour l'anglais. Pour que nous devions utiliser les Jeux olympiques de 2024 pour relancer la francophonie. Qu'il fallait favoriser les alliances d'universités européennes par l'intermédiaire par d'Erasmus. De, de, de et il a été rappelé, donc, notamment l'importance du multilinguisme par les entreprises multinationales. Et il y avait là le directeur de Total Energy, euh, ben, qui lui a déclaré qu'au niveau de la formation des langues, il consacrait 100 000 heures par an, ce qui constituait 15 du budget des formations administratives. Euh, voilà donc un résumé au niveau des, des, des quatre tables rondes qui ont eu lieu. Euh, ce que j'en ai ressorti et euh, qu'a restitué un petit peu, parce que la restitution a été faite en fin de, la fin de présentation de cette table ronde. La restitution a été faite par Christian euh, Lequesne. Et on verra ce qu'il dira dans sa présentation. Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est pour ça que j'aurais bien aimé entendre euh, son, sa présentation. Mais bon, je le verrai plus tard. Il a d'abord été très honoré et surpris du succès de son rapport. Il ne s'attendait pas à ce que son rapport est un succès pareil et qu'il soit pris au sérieux. Il pensait que ce rapport, comme bien d'autres, finirait dans un tiroir. Et donc, il a été rappelé qu'on devait faire davantage pour améliorer le niveau linguistique et le multilinguisme en Europe. Que des progrès devaient être accomplis au niveau des collèges et des lycées. Que, responsabilité, que, nous, que les médias et les élites avaient une grande responsabilité quant à la diffusion et de l'anglais et par rapport à l'anglomanie. Ils devaient freiner leur anglomanie. Mais bon, ce sont des vœux un peu plus tout ça. Hein. Euh, que nous devions, encore une fois, nous approprier la défense du français et qu'il euh, fallait compter sur l'intelligence artificielle pour progresser, faire progresser rapidement tous les systèmes de traduction. On commence à en voir déjà certains effets euh, au niveau de nos téléphones. Euh, me concernant, j'ai donc pu intervenir à la table numéro 2 en soulignant que j'avais bien entendu les difficultés que nous rencontrions dans l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères. Et que, à ce titre-là, eh bien, je signalais que nous avions un nouvel outil que la Commission européenne avait aidé par le cadre du programme plus à mettre, à créer. Je faisais une allusion au MLA, Moutilima Axelilon, et euh, donc j'ai rappelé que nous étions, le, le monde espérantophone était à la disposition de tous les systèmes éducatifs euh, pour les aider à permettre l'enseignement des langues, faciliter et permettre un meilleur enseignement des langues étrangères, la diversité linguistique et une identité européenne. Donc, J'ai rappelé le, le MLA. Et j'ai surtout dit que c'était une suggestion parce que euh, quelqu'un voulait intervenir. J'ai dit, écoutez, ce, ce n'est pas une question, c'est simplement une suggestion de réflexion. Je vous encourage à penser sérieusement aux bénéfices que peut engendrer l'espéranto au monde dans le système éducatif européen. Voilà euh, un peu, j'ai eu deux minutes pour m'exprimer. Et puis, euh, ça n'est en, en gros resté là. Je suis prêt à répondre à vos questions. J'avais un courrier pour Jean-Michel Blanquer. Je, je, évidemment, je n'ai pas pu le lui remettre. Je n'ai pas utilisé l'intermédiaire. Je le lui ai envoyé euh, la semaine suivante. Je n'ai toujours pas eu sa réponse. Bon, je, euh, je l'ai relancé la semaine dernière. De toute façon, dans la période actuelle, il ne peut pas faire grand-chose puisque le gouvernement va changer dans les jours qui viennent. Hein. Oui, mais il est encore présent. Ah oui, nous, mais... avions, nous avions rencontré euh, Najat valloubek quelques temps avant, aussi un changement de, un changement de gouvernement. Euh, la DGESCO restera peut-être, le personnel restera plus ou moins ce qu'il est. Euh, on peut si on veut, on ne peut pas si on ne veut pas. Oui, oui. oui. Voilà. Une question Oui. J'aurais voulu savoir euh, approximativement combien il y avait de personnes dans, à cette table numéro 2 et combien euh, avaient déjà connaissance de l'existence de l'espéranto. Euh... Ah, ça, ça, je ne peux pas le savoir. À ah, ta deuxième question, je ne peux pas répondre. Oui. Euh, par contre, à la première, je, je compte. Hein, Jean-Michel Banquer, donc euh, en distanciel. Il y avait Pierre-Yves Géolet, ministre-président de la Fédération Wallonie. C'est lui qui s'est exprimé pour la B. Donc, numéro 2. Oui, il y avait oui. le président de l'Agence universitaire de la francophonie et ministre de l'Éducation de la Roumanie, à qui j'ai remis un document sur le MLA. Il y avait également le secrétaire d'État à l'éducation et à la culture de la SAR, qui, lui, a fait l'apologie de Emmanuel Macron et de sa présidence de, du Conseil de l'Europe. Euh, il y avait également le président de l'université de Poitou et le directeur de la culture de l'enseignement de la recherche et du réseau. Euh, donc ça fait deux, quatre, six personnes. Ah oui. Mmh. En gros, euh, toutes les tables rondes de 4 6 8 voilà. Avait entre six et l'autre en avait cinq, entre 6 et huit personnes. Mmh. Donc, Théoriquement, il aurait été, euh, il était possible de d'exposer euh, des choses, quoi. Mais euh, je ne sais pas combien de temps vous disposiez. Et, eh bien, théoriquement, et... théoriquement, mais chaque fois, oui. écoutez, nous avons été trop bavards. Euh, il reste très peu de temps. Nous devons passer à la table ronde suivante. Euh, les gens, les, déjà, les, les gens qui devaient participer à la table ronde suivante se lever pour prendre possession de, euh, des sièges. Ouais. C'était très difficile et chaque fois, je suis le je, je, je seul à pouvoir être intervenu et ça a été une extrémiste. Euh, mm. Il ne fallait pas traîner pour lever le doigt. Quoi. Ouais. Euh, ouais, bon. euh, tout le monde s'est satisfait de son travail, <rire> soit par rapport au multilinguisme, soit par rapport à la francophonie. Euh, il faut que nous continuions nous allons faire encore plus euh, nous, nous progressons bien voilà, était, ça a été un satisfait euh, ouais, euh, général global, ouais. on vous... merci Guy euh, Donc, je ouais. sens quand même du découragement parce qu'on a l'impression de pédaler dans le vide quoi. oui et non euh, ça m'a permis, permis déjà que toute l'assistance entend parler euh, qu'il y avait un outil mis à disposition de l'enseignement de langue étrangère sur une durée de un an. Euh, je, je parlais du MLA. Euh, il y avait des étudiants, il y avait des parents d'élèves, enfin je suppose, donc, euh, ou des grands-parents d'élèves comme moi. Donc euh, après, euh, euh, on pédale, on croit qu'on pédale toujours dans le vide. C'est exactement, exact, je pense que c'est vrai souvent, mais pas systématiquement. Et donc il faut continuer de pédaler. <rire> Bravo, moi aussi <rire> et des, des fois même la chaîne saute hein. mais il faut remettre la chaîne <rire> donc je propose que Shane O'Reilly nous explique que sa, sa proposition qui a eu du succès mais pas autant qu'on aurait pu le souhaiter au bout du compte bonsoir vous m'entendez bien oui bien je voudrais juste mentionner deux choses Alors le, notre proposition euh, qui a eu euh, pas mal de succès et, et um, la, la conférence en général, notre expérience de cette conférence sur l'avenir le, de l'Europe, notre proposition, c'était, on ne voulait pas trop souligner l'expérience. Alors, on a, on a donné un titre um, que l'Europe a besoin d'un meilleur apprentissage de langue et uh, je pense que plus ou moins tout le monde est d'accord avec ça parce que c'est difficile d'argumenter qu'on n'a plus besoin de mieux apprendre les langues. L'espérance a été mentionnée une fois le... parce qu'on a donné une description du de, de programme de, de, de l'accélérateur multilingue uh, qui a eu lieu pendant deux ans, 2018 et 2019, um, en trois pays, en Croatie, en Slovénie et en Bulgarie et uh, l'utilisation d'un partie euh, limitée assez limitée très soigneusement choisie de l'espéranto pour avec le but euh, d'améliorer l'apprentissage des de autres langues après on a la, la contribution possible de l'espéranto à renforcer le multilinguisme lingu et euh, ça c'était notre proposition et on a pendant plusieurs mois c'était la proposition la plus euh, populaire de, de tous il y a eu plus, plus de 17 000 propositions, mais euh, il n'y a pas eu de, de participation de masse Donc, dans une euh, Europe, une Europe de 27 pays et 450 millions de personnes. C'était quelques centaines plutôt que qui euh, participaient à euh, notre, notre proposition. Comme je dis, ce qui était le plus populaire pendant longtemps, on a terminé avec euh, 821 Um, both. et ça c'était pendant longtemps le, le plus populaire de, de toutes les propositions. Uh, en fin de compte, c'était cette commune comme la proposition la plus populaire dans le domaine de l'éducation, mais dans, dans le tout, c'était le cinquième. Il y a quatre autres propositions, surtout qui concernait le catalan, l'officialisation ofic du catalan au niveau de l'Europe et des choses un peu plus politiques, um, sur la euh, beauté, sur plus de choses sur uh, amoindrir uh, l'unanimité pour les décisions. Les choses qui se concernent pas les langues uh, étaient, étaient plus en politique, ils étaient, ils étaient plus, plus uh, populaires en fin de compte. Mais um, je trouve que c'était quand même une atteinte on, on peut être content qu'on ait atteint quelque chose um, avec uh, notre opposition. Je devrais mentionner aussi que il y avait euh, 22 propositions qui ont mentionné l'espéranto. Notre proposition était seulement une de, de ces 22. Dans les autres 21, 21 propositions, moi j'ai commenté favorable au chacun avait des propositions, par exemple que euh, chaque école en Europe devrait donner une heure de, de, euh, une heure de cours sur qu ce que c'est l'espéranto. Il y avait, donc, par exemple, le droit de la, la communauté espérantophone d'être reconnue, qu'on reconnaît l'espérantophone, pas comme une langue nationale, mais comme une langue qui est utilisée par pas mal de personnes en Europe, par une communauté en, en Europe. Il y avait plusieurs autres propositions, comme, comme ça, je vais te donner toute la, la liste des de 22, mais personnellement, j'ai commenté toutes les, les 22 propositions. Dans notre proposition principale, comme je dis, sur le accélérateur multilingue, multilingue, on a eu les, les 821 votes, 821 personnes qui étaient d'accord avec cette proposition, et en plus on a eu 157 commentaires, c'était parmi les, les propositions les plus commentées, et dans ces 157 commentaires, il n'y avait pas une seule qui était contre l'idée, ils étaient tous pour l'idée d'améliorer l'apprentissage des de langue et considérer que l'espérante pourrait avoir un rôle dans ça, au moins explorer l'idée. Il n'y a pas eu une seule proposition qui dit non, non, c'est une mauvaise idée, on ne devait pas explorer ça, on ne devait pas le regarder, on a d'autres choses à faire. Alors ça, c'est une espèce de victoire aussi, je pense. Mais euh, pour tourner au deuxième euh, sujet, c'est la, la conférence générale et le, le résultat, c'est que... Honnêtement, l'Espranto est mentionné de ce que j'ai vu aujourd'hui une seule fois dans le, le document final. Et, euh, et le, le Parlement européen a, a accepté une un résolution des panels de citoyens qui ne mentionne pas l'Espranto, mais qui, qui mentionne le multilinguisme et qui, euh, qui a reprend un, euh, une proposition d'un de, de, comité hollandais de citoyens qui, qui dit que euh, tout le monde devrait apprendre les langues des de voisins, mais que tout le monde aussi devrait avoir un certain niveau en, en anglais. Et euh, il, il me semble que beaucoup de, de monde ne voit pas la contradiction. Pour moi, c'est très clair. Il y a une contradiction entre soutenir le multilinguisme et réclamer que tout le monde devrait parler anglais. Parce que si tout le monde parle, parle déjà anglais, pourquoi on a besoin de multilinguisme et pourquoi on a besoin des autres langues Si tout le monde parle et comprend l'anglais, la solution est déjà là. Et le problème, c'est que pour que la majorité parle bien l'anglais, on, on, on devrait suivre l'exemple de mon pays, de l'Irlande. C'est laisser tomber les autres langues. On a, on a trouvé ça pendant plusieurs siècles en Irlande que la seule façon, on a une élite dans chaque génération qui arrive à maîtriser plusieurs langues. Mais euh, pour euh, que le, le masse de la population maîtrise bien l'anglais, la seule façon, c'est vraiment de laisser tomber la propre langue. Et d'utiliser que l'anglais. C'est ce que moi j'ai fait en Irlande maintenant. Et, et avec ça, le problème, c'est qu'on a presque perdu notre langue nationale. On, on, on doit faire un immense effort euh, d'apprentissage pour, euh, pour la langue irlandaise, le, le, le gaélique, notre langue traditionnelle. Qui a été presque perdue euh, pendant les sept siècles d'occupation euh, anglaise. Mais le, le dernier point que je voulais faire, c'était justement que je me demande. On a eu très peu, bon, certainement les gens qui s'occupent de, de, de la conférence sur l'avenir de l'opinion, tous vu que beaucoup de monde euh, s'intéresse à l'Esperanteau, il y avait ces 22 propositions, et c'est quand même un, un, un sujet, de, mais il y a une, cette tendance très, très forte euh, en, en, dans les gens de, qui s'occupent de, de l'Union européenne, c'est de, de mettre l'Esperanteau d'un côté, de pas en parler, de, de, et, Juste parce qu'un seul comité, un seul panel de citoyens a mentionné l'anglais, ils reprennent ça tout de suite. Ah oui, oui, c'est une bonne idée que, que le fait que 22 propositions euh, le mentionnent l'espéranto, non, non, ça ne nous intéresse pas trop, mais un seul panel de citoyens aux Pays-Bas a, a dit que tout le monde devait avoir un certain niveau d'anglais. Ah oui, ça c'est une bonne idée, on doit reprendre ça tout de suite. Mm. Donc, c est, c est, moi, je me demande pour, pourquoi il y a ça, ce, ce rejet de l'espéranto, et pourquoi cette... C'est l'acceptation tout de suite de l'anglais, de, de, de la langue du seul pays qui vient de quitter l'Union Européenne. Parce que le Brexit a été voté en 2017 et um, à la fin de 2020, le Royaume-Uni a, a quitté l'Union Européenne. Et c'est vraiment l'Angleterre qui a quitté aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Écosse a voté 62% pour rester. les la langue du Nord a voté 56% pour rester. Et les, les pays euh, gallophones du pays de Galles, les, les partis on parle gallois ont voté pour rester aussi. Mais la majorité du pays de Galles a voté avec l'Angleterre. Et l'Angleterre même a voté 45, à 47% pour, pour quitter l'Union européenne. Mais il y a toujours cette, cette exception massive de, de, de l'anglais comme, euh, comme langue lingua franca, comme on dit. Et, pour moi, bon, je n'ai pas la réponse, mais, mais je trouve une des meilleures analyses qu'on trouve, les, ce sont les articles de Claude Tirant qu'on trouve à l'Internet. Il y a des articles, Claude, ces articles-là, on, on peut les lire dans 29 langues en tout. Il y en a beaucoup en français, beaucoup en espagnol, beaucoup en plusieurs langues. Ils sont très intéressants et ils analysent le point de vue psychologique de ce rejet de ce. Régime, de cette idée que ce n'est pas une vraie langue, c'est artificiel. Parfois, les espérantistes on, on, nous, fait, on, on nous fait un tour nous-mêmes en on, on, ce mot artificiel. Personnellement, je crois qu'on devrait totalement rejeter le mot artificiel parce que c'est vu comme négatif. On devrait dire que l'espérant est une langue vivante, utilisée déjà par une communauté, par un disaster, dans 120 pays, pendant cinq générations, et que c'est une langue vivante. Et c'était au 19e siècle. Euh, artificielle. Et dès que quelque, quelque chose, est, une langue est utilisée par une communauté pendant cette génération, c il n'a plus beaucoup de sens de, de l'appeler encore artificielle. Et il y a un linguiste Mario Pay qui a dit qu'appeler l'esprit aujourd'hui une langue artificielle est à peu près comme uh, appeler a, a une voiture uh, un cheval artificiel. C'est à peu près le même, le même sens. Alors, je pense que je, je termine avec, avec ça. Que, je pense que ça valait la peine quand même, on n'a pas atteint le résultat, résultat qu'on voulait. On voulait surtout, disons au moins, avoir une mention dans le document final qu'il vaut la peine d'explorer de, euh, ce programme qui a été financé quand même par la Commission européenne, par Erasmus+, dans d'autres pays, c'est ça qu'on a demandé, on a demandé, on a pas demandé la, quand on utilise l'esprit tout de suite, on a demandé d'explorer plus. Est-ce que euh, l'esprit peut contribuer à une meilleure apprentissage des langues et ainsi contribuer à renforcer le multilinguisme en, euh, dans l'Union européenne? C'était malheureusement pas mentionné, mais au moins euh, tout le monde qui s'intéresse pour ça maintenant peut voir qu'il y avait eu ces, ces 22 mentions de l'esprit. Je pense que ça suffit euh, de, de parler et puis s'il si y a des questions, j'essaierai de, de répondre. Merci beaucoup. Donc, la plateforme multilingue, c'est ce qui fonctionne depuis un an à peu près, qui fonctionnait puisque mon an s'est fermé. J'ai voulu inscrire l'événement de ce soir comme événement, mais depuis une semaine, je n'ai pas pu, c'était sûrement déjà fermé. Euh, donc, ça, ça a pu fonctionner encore jusqu'à il y a quelques semaines. Pendant la, la fin, on a eu des panels nationaux qui ont fonctionné, donc depuis l'automne 2021 jusqu'au début de l'année 2022 puis les panels européens, disons, dans le début de l'année 2022, et puis les plénières en mars-avril 2022 pour aboutir à un, un rapport à des propositions donc, qui ont été dévoilées en grande pompe enfin, aujourd'hui à Strasbourg. Alors, pour ce qui est de la plateforme multilingue, euh, je voudrais ajouter que, premièrement, dans la partie euh, éducation-culture, les il n'y a pas que la proposition de chaîne, puisque dans les dix premières, celles qui avaient le plus de soutien, il y en avait cinq qui avaient trait à l'espéranto, donc la moitié des, si on peut dire, pas du podium, puisque pour dix, on ne fait pas un podium, mais la moitié des dix premières avaient un trait à l'espéranto. Et puis, il y en avait aussi deux qui étaient proposées par la Confédération européenne des syndicats. Et donc, la Confédération européenne des syndicats, disons, c'est un peu comme... Euh, comme les espérantistes, comme divers groupes de pression, ils mobilisent leurs adhérents pour participer et donc leurs propositions sont aussi assez soutenues. C'est le jeu d'une telle plateforme. Donc, on peut considérer que ça a assez bien fonctionné. Et puis, cette plateforme multilingue a donné lieu à des rapports qui ont été faits par des, je pense, par des professionnels. Donc, ça doit être Cantar, donc la même entreprise qui fait les, les sondages, qui a résumé sous forme d'un rapport, les diverses propositions. Et comme il y avait beaucoup de propositions soutenues qui parlaient d'espéranto, dans les rapports de cette plateforme multilingue, il est aussi fortement question d'espéranto, organisé en phrases, en paragraphes, etc. Je trouve que c'est assez bien fait. Ensuite, ou vers la fin, il y a aussi les panels nationaux, c'est-à-dire des gens, en principe plus ou moins tirés au hasard, dans la population, qui débattent de différentes idées et qui, comme ça, font permettent de faire un rapport sur ce que propose tel pays ou tel pays. Donc, par exemple, en France, on a eu une réunion dans chaque grande région et ça a donné lieu à des discussions et des rapports. Euh, alors, il y a les, les panels nationaux ne sont pas tenus de discuter, des, de, de soutenir les propositions des, de la plateforme Internet mais quand même, je pense que ça serait plutôt mieux. Euh, non seulement ça serait mieux, mais dans le texte, il est dit que la plénière doit tenir compte, euh, disons, de ce qui a été proposé aux étages inférieurs. Euh, sur ces panels nationaux, je voudrais prendre deux exemples. Euh, donc Ici, c'est pour dire que l'Assemblée plénière débat des recommandations formulées par les panels de citoyens nationaux et européens, ainsi que des contributions reconnues dans la plateforme numérique multilingue. Donc, normalement, l'assemblée plénière devrait tenir compte, même si c'est pour les éliminer, des, des panels et de la plateforme multilingue. Et normalement, les panels aussi devraient tenir compte de la plateforme multilingue. Bon, ceci dit, ça n'est pas évident. Par exemple, ici, c'est le rapport italien. Donc, sur les 27 membres de l'Union européenne, il y a plus de la moitié des pays qui n'ont pas vraiment fait de rapport. mais dans ceux qui ont fait des rapports et qui étaient traduits en français, il y avait notamment l'Italie. Et donc, dans la partie langue, il est dit « Le rêve de l'espéranto s'étant effondré, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne a soulevé des doutes quant à la possibilité d'avoir comme langue commune l'anglais une langue clé des relations internationales, etc. » Bon, le rêve de l'espéranto s'étant effondré, ça montre que ces gens-là n'ont pas vraiment consulté le, les résultats de la plateforme, mais admettons. Donc, euh, ce texte dit qu'on élimine l'espéranto, ensuite on élimine l'anglais, mais dans les recommandations, en premier, il y a promouvoir l'adoption d'une langue commune. Donc, ça ne me paraît pas très facile si on élimine, si on veut dire, les deux candidats euh, qui ont été cités précédemment. Donc, bon, pour l'Italie, c'est ça. Alors, pour les conférences régionales en France, ça a donné lieu à d'une part un rapport détaillé qui faisait 100 et quelques pages, 138 pages, et d'autre part, un rapport de synthèse qui était censé être un résumé qui ne faisait que 48 pages pour qu'on n'ait pas à lire la totalité des 100 et quelques pages. En soi, c'est une bonne idée. Sauf que euh, dans, le, dans le rapport général, le rapport détaillé, le mot « langue » Est cité, est cité 30 fois. Donc, on peut imaginer que dans un rapport de synthèse qui fait à peu près un tiers de, du nombre de pages, le mot langue soit cité 10 fois. Eh bien, non, pas du tout. Dans le rapport de synthèse, qui pourtant est marqué comme étant un résumé du rapport précédent, le mot langue n'est pas cité du tout. Donc, ça a disparu, ça a été éliminé de, de, cette, de cette réflexion, de cette discussion. Donc là, pour le coup, je ne sais pas qui a pris l'initiative de ça. Alors, en fait, dans la pratique, ce n'est pas un résumé. Contrairement à ce qu'indique dit le titre, c'est en fait qu'on a supprimé une grande partie et on a gardé une autre partie. Et il se trouve que dans la partie qui était gardée, euh, il n'est pas question de la, du mot langue. Alors ensuite, on a eu les panels européens donc qui ont été faits aussi par Internet, avec des interprétations, et vous savez que les interprétations, ce pas toujours simple. Parfois, il y a des interprètes qui manquent, parfois les machines tombent en panne, etc. Mais donc, dans ces panels européens, il est dit, nous recommandons de promouvoir le multilinguisme dès le plus jeune âge, par exemple, dès la maternelle. Bon, effectivement, c'est difficile de le promouvoir avant. Et à partir de l'école primaire, on imagine de rendre obligatoire que les enfants atteignent un niveau C1 dans une langue de l'Union européenne autre que la leur. Euh, pour moi, qui était enseignant, qui était parent d'élèves, euh, euh, atteindre un niveau C1 en fin d'école primaire, sachant que le niveau visé en fin de lycée est pour l'instant le niveau B2, et que c'est le niveau visé, mais que dans la pratique, il y a moins de la moitié des élèves qui atteignent ce niveau. Je ne vois pas très bien comment, dans un avenir prévisible, on peut avoir les élèves qui ont un niveau C1 dans une langue de l'Union européenne autre que la leur, sauf si on fait tout l'enseignement en anglais. Donc ça, à ce moment-là, si la totalité de l'enseignement est en anglais, on peut imaginer effectivement qu'ils atteignent le niveau C1, mais à ce moment-là, ils risquent bien de ne plus avoir le niveau C1 dans leur propre langue. Donc c'est un premier problème. Et dans le... La proposition 38, donc nous recommandons que l'anglais soit se enseigné bon, selon une norme certifiable. Euh, pas de problème, c'est un choix. Donc, on peut imaginer qu'un gouvernement prenne cette décision. Mais ce qui est moins simple à comprendre, nous faisons cette recommandation pour les raisons suivantes ça permettrait une plus grande unité, une plus grande égalité entre les citoyens. Ça peut se discuter. Ça élargirait le, le marché du travail et le rendrait plus flexible, peut-être. Mais là aussi où j'ai des doutes, c'est une telle approche permettrait la diffusion d'une langue européenne commune dans un délai très court. Bon, Pour moi, d'habitude, en politique, un délai très court, ça veut dire, peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas, pour l'année prochaine, donc le temps de finir l'année scolaire, par exemple, et puis l'année prochaine, dans un délai très court, on enseigne ceci ou cela. Donc, pour moi, euh, j'ai du mal à imaginer que l'anglais puisse devenir une diffusion d'une diffusion langue européenne commune dans un délai très court, c'est-à-dire quelques années. Donc, il est possible que ce soit pour la fin du XXIe siècle, mais euh, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'avant la fin du XXIe siècle, nous aurons d'autres problèmes, Donc, que ce soit les problèmes de, de réchauffement climatique, que ce soit les problèmes de guerre, les problèmes de pandémie, parce qu'il peut en arriver d'autres, et euh, nous n'aurons pas le temps, si on peut dire, d'avoir l'anglais comme langue commune avant ces gros problèmes. Donc, j'ai des doutes et je ne suis pas le seul, vous allez voir ensuite que le, le, la plénière a un petit peu adouci ceci. Alors, pour ce qui est des plénières, donc je vous mets ici ce qu'on peut encore actuellement trouver sur Internet, donc ça n'a pas été censuré, les gens ont fait ça très honnêtement, mais si vous remarquez, ça… Ce projet doit aller du vendredi 8 mars au samedi 9 avril 2022. Donc, une séance plénière qui durerait un mois. Bon, En fait, c'est tout simplement que les gens ont confondu mars et avril. En fait, c'était vendredi 8 avril au samedi 9 avril. Mais c'est pour dire que ça n'a pas été vraiment très bien relu et que finalement, ces plénières n'ont pas une grande importance dans la prise de décision. Alors, dans les programmes validés par cette plénière, donc on a promouvoir le multilinguisme, donc ça, c'est connu, c'est, disons, l'objectif officiel de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne devrait envisager de mettre en place une institution de promotion de la diversité linguistique, pas de problème. Et, bon, il faudrait obliger les enfants, dès le primaire, à acquérir des compétences dans une langue active de l'Union européenne autre que la leur, au niveau le plus élevé possible. Bon, alors déjà, euh, on parle d'obliger. Bon, en tant qu'enseignant, c'est toujours difficile d'obliger les enfants. Et puis, au niveau le plus élevé possible, bon, effectivement, on ne peut pas atteindre le niveau euh, C1 en fin d'école primaire. Bon, et puis après, donc, il y a marqué euh, acquisition d'un niveau d'anglais certifié devrait être encouragé, etc. Bon, voilà, donc c'est pour dire que ces recommandations finales ont repris presque telles quelles les recommandations des, des plénières, des panels, tout en les modifiant un petit peu à la marge. Alors, je voudrais conclure sur le fait que ce qui est assez gênant dans, dans tout ce processus, ça n'est pas les idées, parce qu'en fait, le, le fait qu'il y ait des, un grand nombre d'idées qui soient soulevées et qu'après, on puisse en discuter et les choisir, c'est le rôle des gouvernants que de choisir telle ou telle proposition. Mais dans le site Euractive, qui ne peut pas être taxé vraiment d'euroscepticisme, il a été dit donc dans un article datant de quelques semaines à peine que le désintérêt des politiciens nuit à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que qu'on euh, pouvait faire des grandes parlottes, mais euh, les politiciens en eux-mêmes, en dehors d'aujourd'hui, il y a eu des beaux discours à Strasbourg, euh, je trouve que ça n'a pas été bien loin. Voilà. On peut peut-être revenir sur les, les lettres qui ont été envoyées aux, aux différentes personnalités euh, candidats aux élections, et notamment euh, Emmanuel Macron. Euh, nous n'avons reçu aucune réponse. Il serait peut-être intéressant, pendant, que, pendant la présidence de la France euh, à l'Union européenne, on puisse avoir... Euh, Sensibiliser encore une fois de plus, euh, donc, euh, monsieur le président, au problème de, de la communication en Europe Pour ce qui est de. Bon, sans vouloir m'immiscer dans la politique intérieure française, donc, euh, le discours officiel, c'est de promouvoir le multilinguisme. Mais en même temps, euh, comme, dirait monsieur Macron, comme avait dit monsieur Macron autrefois, euh, en même temps, les projets du gouvernement par rapport aux langues vivantes, euh, c'est qu'on pourrait remplacer la LV2, c'est-à-dire les langues autres que l'anglais par l'apprentissage du codage donc au lieu d'apprendre l'italien ou l'espagnol par exemple, on apprendrait le Java ou le Python euh, c'est des projets qui apparemment sont bien avancés au niveau de disons, des instances dirigeantes donc je, je trouve que c'est une manière un peu étrange de promouvoir le multilinguisme en sup <rire> Il faudrait remettre à l'honneur le, le livre de, de Claude Piron, Le défi des langues, euh, qui, qui explique vraiment clairement les raisons psychologiques du refus de l'espéranto et, et de l'acceptation de l'anglais, quoi qu'il arrive. Je me demande si... Parce que les, les personnes qui se sont donné la peine d'étudier l'anglais à fond, euh, non, tu non, tu sois, soit, soit, soit, soit qu'ils qu sont supérieurs soit que tout le monde n'a qu'à faire comme eux et ils ne voient pas le problème de l'hégémonie de l'anglais la, la, Alors je vois Nadine Lemoyne qui hoche la tête peut-être peut-elle donner aussi son avis ou son opinion j'ai un petit avis à donner parce qu'au sein de Volt je suis confrontée qu'à des jeunes gens qui sont tous super diplômés, Bac plus 5, 6, 10 même, et qui parlent tous, enfin pour la plupart en France du moins, anglais correctement, pour autant que je puisse en juger, mais je pense qu'ils ne parlent pas quand même de toute façon comme des natifs, à moins d'être nés ou d'avoir vécu leur enfance dans, dans un pays anglo-saxon, mais ils ont tous une orthographe déplorable quand ils font des rapports que je serais censé partager avec mes amis qui sont pas de volte en france je peux pas je peux pas je leur demande de, de, de corriger et ce sont des gens très intelligents pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration il y a certains ils sont excessivement brillants ils ne savent plus écrire le français donc il y a vraiment un gros problème et en plus si nous voulons développer les idées qui sont intéressantes chez Volt, c'est-à-dire déjà le fait que c'est un parti pan-européen et qu'on part déjà du point de vue d'être des Européens avant d'être des Nationaux et qu'on va chercher dans chaque pays les meilleures pratiques pour les divulguer partout dans l'Europe, on, on, on, on, on oublie qu'on on ne pourra pas divulguer cette, euh, cette idée à tout le monde parce qu'on euh, n'aura toujours que des élites. Le parti Volt de, est un parti élitiste parce que la plupart des tout se fait en anglais pratiquement. Peut-être que les Italiens résistent un peu, mais euh, c'est impossible. J'avais recruté une personne très intéressante et qui ne parlait pas anglais. Elle était d'origine maghrébine, elle parlait arabe, elle parlait français bien sûr. Eh bien, elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas suivre et puis euh, on avait un, un trésorier qui était charcutier ma foi, il ne parlait pas anglais il ne pouvait pas suivre non plus il ne pouvait pas s'impliquer et moi je leur dis tout le temps je, je, je me bats pour ça en disant mais de, demain si vous voulez être au pouvoir quelque part il faut même que le charcutier, l'ouvrier, le, le, le, le, le, le, le balayeur il puisse vous comprendre et si vous parlez anglais, ben, il ne vous comprendra pas donc, euh, et vous parlez mal français en plus maintenant. Mal français ou peut-être mal... Euh, alors, j moi, je sais qu'il y a mon ami Laurent Amberchurenne qui nous écoute. Lui, il est confronté aux problèmes particuliers parce qu'il est belge et qu'il se bat pour la francophonie en Belgique, mais il connaît tous les problèmes du multilinguisme dans, une, dans, un, dans un petit pays. Je ne sais pas si... Euh, les gens qui parlent anglais en Belgique euh, parlent aussi bien le français ou le, ou le néerlandais. Peut-être euh, s'il si m'entend, il peut nous répondre. Je peux réagir, ah. exactement, merci. merci Dés vraiment. Désolé d'être resté discret jusqu'à présent, mais je ne voyais pas comment je pouvais intervenir à ce stade-ci. Euh, c'est vrai qu'effectivement tout se fait en anglais, mais quelque part l'anglais s'est un peu imposé comme langue pont neutre dans notre éternel conflit linguistique français-néerlandais. Ça évite de devoir choisir à tout bout de champ entre les deux langues. Et d'ailleurs, comme parfois, côté. Et, mais le hic, c'est qu'on a aussi, eu aussi un développement assez asymétrique du parti parce que. Euh, Volt Pays-Bas a rencontré un, certain, un, un assez bon succès en 2021. Malheureusement, l'absence de, de médias nationaux en Belgique, qui, qui parlent à la fois des deux côtés de la frontière linguistique, a fait que le succès des élections hollandaises est resté confiné en, en Flandre. Les médias francophones n'en ont absolument pas parlé, ou alors juste un entrefilet par-ci, par-là, entre les derniers développements de la crise sanitaire et les et du dernier et du scandale politico administratif qui couvait dans, dans, dans la région en Wallonie. Donc euh, du coup, on est une dizaine côté de réels actifs de, de francophones contre plus de 150 néerlandophones. Mais de manière générale, Force est de constater que le pôle de Volt en néerlandais ne semble pas réellement s'être développé. De ce que je vois qui filtre, ça reste encore majoritairement l'anglais qui passe. Mais ça, c'est peut-être parce que l'intercompréhension entre les dialectes néerlandophones n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser. Donc, Du coup, ils, utilisent, ils switchent sur l'anglais pour ne pas trancher eux-mêmes entre les différents dialectes. Parce que là aussi, ça génère, peut générer des crispations, même si évidemment les néerlandophones n'aiment pas que les francophones soient au courant de ces crispations internes. <rire> Et pour le moment, euh, mais apparemment, ça commence tout doucement à se, re, à se redévelopper, côté, effectivement, côté néerlandophone. Je vois un peu plus circuler de communication en néerlandais, sans doute parce que les chapitres commencent tout doucement à, à sortir de, du milieu strictement universitaire. C'est encore très lent, parce qu'évidemment, l'offre politique en est quand même relativement saturée, mais ça, com ça commence tout doucement à se faire, du moins pour les nouvelles que j'en ai. petite précision de structure. Nous sommes, nous sommes l'un des rares partis nationaux en Belgique, puisque normalement, chaque parti a un sexe linguistique. Je vous jure que c'est le terme qui est utilisé. Euh, et donc, du coup, comme on y échappe à ça, mais euh, il fallait quand même des subdivisions. Donc, du coup, on a essayé de subdiviser par euh, ville. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Donc, mais il y a des sous-subdivisions possibles. Donc, vous avez un chapitre sur Bruxelles, qui est considéré comme région. En France, vous diriez que c'est un chapitre de département, et à côté duquel se trouvent deux, euh, deux équipes du NIF, une pour l'université néerlandophone, qui est une équipe complète, et une autre pour l'université francophone de Bruxelles, mais qui n'est pour le moment limitée qu'à un, qu un ou deux membres. Euh, de fait. Donc, euh, la symétrie se retrouve encore là-dedans. Et après ça, on a des chapitres par ville. Enfin, en principe, et du côté flamand. Côté néerlandophone, comme on n'est qu'une dizaine, sur toute la... Côté francophone, comme on n'est qu'une dizaine sur toute la région Wallonie, euh, on est de fait une équipe régionale. Même si, officiellement, on se rattache chacun à une ville, tout en étant seul membre du... de l'équipe concernée. Voilà pour... Mais vraiment, ça se dit et j'essaye toujours de pulser le pôle francophone. Apparemment, je pense que vu notre récent changement de présidence, ça va peut-être pouvoir bouger un, un peu, parce que le gros risque commence à pointer qu'on qu ait de réels appuis que dans la stricte sphère européenne de Bruxelles, mais qui ne représente qu'une fraction de... De la, de la ville de Bruxelles. Pour comparer à Paris, ce serait comme si vous aviez un, un parti qui ne serait présent que dans, allez, deux ou trois des vingt arrondissements, mais qui n'arriverait pas à se développer dans, dans les 17 autres. Parce, vu, parce que, pour, pour tout un tas de raisons assez évidentes, et notamment de la difficulté qu'a qu évoquée justement Nadine. À ce niveau-là, je rencontre peut-être parfois les mêmes problèmes que toi de l'orthographe déplorable, mais qui est plus compréhensible par le fait qu'une une bonne partie des concernés ne sont pas des natifs francophones. Donc là, ils sont excusables. J'arrive d'ailleurs à reconnaître les néerlandophones en fonction des erreurs qu'ils font. Elles sont, elles, sont assez, elles sont assez reconnaissables, du moins quand on, quand on connaît un minimum, les règles de grammaire du néerlandais, on sait les repérer par rapport au français. Voilà. Je suis. Et d'ailleurs, pour toutes les publications, je continue à essayer de pulser le mouvement en français. Voilà, bon, je vais arrêter de, de parler. Je crois que j'en ai peut-être un... Peut un peu trop dit. Euh, Voilà, donc, euh, je voudrais poser une question à Sean Oriane euh, parce que dans un document, il disait que. La langue anglaise était euh, difficile et il y avait à peu près 1% je crois des Européens euh, qui euh, parlaient très bien l'anglais, enfin des Européens non anglophones de naissance et ce qui remet en cause bien sûr la nature euh, que l'Europe se veut, elle se veut démocratique. Euh, S'il y a 1% qui domine à cause de la langue et que les 99% euh, disons, euh, suivent euh, parfois euh, très très mal, puisque d'après un document euh, qui avait été euh, euh, de Eurostat, il euh, y avait 64% je crois des Européens qui ne parlaient pas du tout l'anglais, donc là on a vraiment euh, des sociétés à deux ou à trois vitesses euh, et, et des citoyens de deuxième ou troisième zone qui sont très majoritaires en Europe, euh, si on veut imposer le tout anglais, et donc, ma question, c'est euh, pour Chen, est-ce qu'il y a un document écrit ou une source qui permet effectivement de dire qu'il y a 1% des Européens non anglophones seulement qui parlent très, très bien l'anglais? Merci beaucoup pour, pour, pour la question. Euh, il y a, euh, je mentionnerai deux, deux documents. La première chose, c'est l'Eurobaromètre le euh, qui, qui pose des questions euh, à des citoyens partout en Europe régulièrement sur beaucoup de choses, y compris sur la connaissance de, de l'anglais. Et dans ces eurobaromètres, vers 8%, on dit qu'ils estiment qu'ils qu ont une très bonne connaissance de l'anglais. 8%, alors euh, 92% n'ont pas cette euh, connaissance, très, très bonne connaissance de, de l'anglais. Mais ça, c'est leur propre estimation. Ça, C'est sans examen, c'est comme demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous connaissez les mathématiques? Et il dit oui. Et puis, vous savez, son nom est mathématicien, comme ça, sans aucun test. Um, L'autre chose qui est beaucoup plus important, je dirais, c'est que uh, en 2012, il y a une de, uh, La Commission européenne a fait des tests, uh, pas dans tous les pays de l'Union, mais, mais vers la moitié, vers, vers 12-13 pays de l'Union. Ça s'appelle uh, um, Survey Lang. Et dans ça, euh, ils ont testé des, des gens dans, dans la deuxième langue, dans la troisième langue et euh, on, on trouve sur l'Internet le, le, le rapport ce de, de surveillant. Mais ce qui est intéressant là, c'est que moi, j'étais à Bruxelles au, au moment où la Commission a présenté le résultat de ce surveillant et euh, ils ont expliqué que les, les tests étaient au niveau de, de B1 et B2. Et tout de suite, dès qu'ils ont terminé la présentation, j'ai posé la première question. C'était pourquoi il n'y avait pas eu de test au niveau C1. Et leur pensée, c'était qu'ils n'ont pas fait de test au niveau C1. Parlons pas de C2 maintenant, qui est le plus haut. ils n'ont pas fait de test au niveau C1 parce qu'ils ont dit que le niveau de gens qui atteignent ce niveau C1 euh, c'est très, très, très petit c'est moins pour 1% de, de, de tout le monde qui est franc. Et ça, c'est, après, toutes les années, c'est dans la, la première langue étrangère, alors, le faire du genre à l'anglais, euh, 8%, c'est deux choses à garder dans la tête, c'est 8% estiment, ils pensent eux-mêmes, qu'ils sont un très bon niveau de l'anglais, mais quand on leur donne des tests, qu'on montre pour prouver clairement quel est leur niveau d'anglais, euh, il y a moins pour 1% qui a ce, ce niveau de, de C1 en, en anglais, alors exiger comme, comme Pierre a montré là l'exigence ou la, la proposition de, de la conférence qu'on devrait exiger que tous les enfants euh, atteignent un niveau C1 en anglais, c'est totalement irréaliste, ça n'a jamais été atteint jusqu'à maintenant et pourquoi on, on devrait l'atteindre maintenant. C'est vrai que, que vous, vous venez de dire que c'est totalement élitaire et c'est pas démocratique. Euh, moi, j'estime que pour euh, faire un débat politique et pour euh, avoir un, euh, une chance de, de convaincre les autres d'un point de vue, on devrait au moins avoir le, le niveau C1 dans une langue. Mais si les 99% n'ont pas de C1 en anglais et moins pour 1% atteint ça, ça veut dire que c'est on va vers, vers, vers une Europe totalement élitaire, euh, où un tout petit pour pourcentage euh, maîtrise cette langue anglaise qui est, est remplie. C'est plus simple. Bon, je dirais que l'anglais est plus, plus facile que le français ou l'allemand parce qu'ils ils, n'ont pas les, les cas l'allemand, ils n'ont pas le, le subjonctif du français. Il n'y a pas le verbe en anglais, est quand même, un peu plus simple. Mais du côté de l'anglais, l'orthographe est totalement illogique en anglais. On, on pourrait parler longtemps de ça, mais il n'y a, a pas de lien direct entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Et il faut apprendre par cœur à écrire l'anglais. Et c'est vraiment, il y, y a beaucoup de, de lettres silentes, beaucoup de lettres qu'on n'écrit pas. Et c'est presque toujours simple de, de, de voir qui c'est qui parle l'anglais comme langue maternelle ou pas. Et je pense que c'est un peu la même chose pour, pour toutes les langues, mais, mais euh, c'est totalement injuste de choisir une langue, que ce soit l'anglais, français, allemand, italien. C'est totalement injuste de choisir une langue nationale comme, comme langue de, de toute l'Europe. Pour moi, c'est une injustice à la majorité. Et euh, mais malheureusement, là, il paraît que la, la majorité est aveugle, ça, parce que les, les gens ils ont étudié l'anglais pendant des années à l'école. Et au lieu de se comparer aux natifs de l'anglais, ils se comparent aux autres. Par exemple, un français se compare aux autres français ils il dit Ah, mais moi je parle mieux anglais que mes, mes camarades de classe. Et un allemand on se compare aussi aux autres Allemands. Mais il ne se compare pas aux, aux, aux natifs de l'anglais. Et après le Brexit, maintenant, euh, il y a de moins en moins il y a que 1%. Il y a que les Irlandais qui parlent l'anglais comme, comme langue maternelle, la plupart des Irlandais. Et c'est que les Irlandais, c'est 1%. De la population de, de l'Union européenne, maintenant, de 27 pays, ça veut dire qu'il y a 99% euh, qui, qui ne sont pas à ce niveau en anglais. C'est un vrai problème, je, je, je dirais. Quand on me dit que, comme les gens qui me disent, ah, mais toutes les jeunes parlent anglais, ils aiment l'anglais, ils parlent anglais, ils parle il écoutent des chansons en anglais, toujours une, je, je réponds un peu à une question. Je dis, si, si un polonais me dit ça, par exemple, je dis, combien de personnes que vous connaissez, qui ont appris le polonais et qui pourraient gagner dans un concours contre des polonais en polonais en général ils disent presque personne et c'est la même chose dans toutes les langues combien de personnes vous connaissez combien d'étrangers vous connaissez qui pourraient gagner contre des français dans un concours en français presque personne de nouveau et c'est la même chose pour l'anglais c'est dans chaque langue euh, nationale. Il y a, on, on peut l'apprendre bien, mais on n'arrive jamais au niveau de ce qu'il parle comme langue maternelle. Je, moi, j'ai eu, par exemple, quatre ans en, en Berlin et huit ans à, à Vienne, en poste diplomatique. Ça fait douze ans où j'ai travaillé en allemand. Et je, il me semble que je parle assez couramment l'allemand. Je n'ai pas de problème de m'exprimer, de euh, prendre dans une conversation en allemand. Et je suis convaincu que s'il y avait un concours pour un poste, en Europe, par exemple, à Bruxelles, en allemand, je ne gagnerai jamais contre les allemands et les autrichiens, parce que moi j'ai eu 12 années de pratiquer cette langue, mais l'allemand de mon âge, il a eu 50 ans, et 12 ne va jamais être égal à 50. C'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai répondu Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sean, et le problème c'est que les, les, tous les gens qui parlent anglais parlent anglais globish, comme tout le monde, et ça les satisfait. Donc, du point de vue des Anglais, c'est aussi euh, une, comment dire, une dépréciation de leur langue, puisqu'elle disparaît, elle est prise, euh, elle, est, elle est récupérée par des gens qui la parlent mal, mais ils sont plus nombreux que ceux qui la parlent bien. Et ça, lui, ça leur suffit. cest que… Euh... Quelle que soit la langue nationale qu'on favorise par rapport aux autres, il s'agit de discrimination et que la seule possibilité équitable, démocratique, c'est de choisir comme langue neutre, une, justement une langue qui, qui n'est pas une langue nationale telle que l'espéranto. Euh, et que tous les enfants de, dans l'Union européenne aient accès à cette langue, non pas soit obligés, mais que ça fasse partie des, des, des choses basiques que les enfants apprendraient à l'école et qui leur permettraient d'être des vrais citoyens européens et de pouvoir communiquer en toute facilité tout en conservant chacun leur langue. C'est vrai que, d'après ce que j'ai compris, il y a à peu près 1% de personnes qui parlent correctement l'anglais, donc à un niveau C1, encore que ce n'est pas pareil qu'un natif. Euh, effectivement, pour une élite dirigeante, ça veut dire qu'il y a peut-être 1% des gens qui peuvent accéder à des postes de dirigeants, qui effectivement sont contents de leur position et qui voient en fait les autres Européens comme des gens qui n'ont pas besoin de décider, qui n'ont pas besoin d'un bon niveau qui se contentent d'un niveau B1 ou B2 pour recevoir des ordres. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un système militaire, il y a un petit nombre de gens qui décident, hein, qui sont en haut, et puis bah, qui transmettent des ordres à des gens qui ont juste besoin de comprendre. Hein, quand on regarde effectivement ce qui se passe dans, certains, euh, dans certaines professions, je dirais peu qualifiées, où on emploie des, de la main-d'œuvre étrangère, euh, bah, on, on voit les gens qui font la plonge dans les restaurants, des fois ils parlent très, très mal le français, mais ils parlent le français suffisamment pour recevoir les ordres, et faire un travail peu qualifié. Et finalement, bah, ce qui se passe dans l'Union européenne, on a un peu l'impression que c'est ça, finalement. Il y a un peu du nombre de gens bah, qui ont un très bon niveau d'anglais, qui décident entre eux, et puis qui transmettent leurs ordres. C'est effectivement un petit peu ce, qu ce que l'on sent. Oui. Alors, ici Pierre Dumoulard. Si je peux intervenir à ce sujet d'un point de vue un peu historique. Donc, c'était un petit peu le, comment la, la, la position officielle allemande euh, du temps du régime hitlérien, c'est-à-dire qu'il fallait que les... Les gens des pays occupés, en particulier en Europe de l'Est, Pologne, etc., connaissent suffisamment d'Allemands pour pouvoir obéir, mais sans plus. Et puis, donc, ça suffira. Et puis, c'était aussi, il faut bien le dire, la position, euh, disons, de, de, de personnes proches du gouvernement en France vers les années 1920. Donc, les espérantistes reconnaîtront l'histoire à la Société des Nations euh, où les gens ont voté pour, contre l'espéranto. Euh, Ou une position, disons, de personnes haut placées, c'était de dire, pour une langue internationale, il en a besoin que pour l'élite, parce que les gens du peuple n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de communiquer avec des gens d'autres pays. Donc, euh, presque, on se retrouve encore un siècle après dans la même position. Je me souviens que Claude Perron avait évoqué dans son livre que dans le cas où il y a, par exemple, des réfugiés, et nous avons en ce moment, en France, même à Épinay-sur-Seine, qui sont arrivés. Il y a même d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale qui est venu avec la, la mère Macron pour justement en parler avec ces jeunes qui sont arrivés à Épinay. Bon, ceci dit, pour revenir à Piron, il avait bien dit que justement, dans le cas où il y a des pays qui souffrent comme d'avoir des réfugiés, par exemple, et eh bien quand ils arrivent dans un pays, eh ben, ils ont d'énormes difficultés de pouvoir communiquer. Et si justement, comme disait tout à l'heure euh, Elisabeth, si réellement on apprenait, comme il était sous-disant prévu par la Commission européenne, d'enseigner oh. cette langue-là dans toutes les écoles primaires d'Europe, eh bien, ça changerait tout. On n'aurait plus de réfugiés qui seraient handicapés de par la langue. J'en terminerai là. Oui, euh, alors, puisqu'il faut positiver quand même, on ne va pas se quitter de, de façon très triste. Euh, c'était il y a deux ans, trois ans, c'était avant le coronavirus, euh, à Orléans. Euh, donc, nous étions en activité de dans une école, donc euh, en lien avec l'INSPE. Et euh, il se trouve qu'il y avait un, un petit garçon réfugié afghan ou syrien, enfin d'un pays de, de l'Est, enfin de l'Est du Sud-Est. Et euh, il, a été, euh, il a participé aux activités d'espéranto et il se retrouvait beaucoup plus valorisé par ces activités d'espéranto que tous ses autres collègues parce qu'en en maths, en français, dans toutes les matières scolaires habituelles, euh, il était handicapé par le problème de la langue. Et par contre, en espéranto, il était au même niveau que les autres et même plutôt meilleur parce qu'il avait l'expérience de la difficulté d'une langue pour communiquer. Donc, euh, je pense qu'effectivement, si on arrivait à le faire, ça serait tout à fait bien. Mais malheureusement, quantitativement, ça en fait une toute petite partie. Euh, oui. Euh, je voulais intervenir. Moi, je me posais une question très, très simple. En tant que communauté espérantophone, est-ce qu'on pourrait se donner comme but également, personnellement, pour, comment dirais-je, plus sûr de, la, de ce qu'est véritablement le phénomène espéranto, en fait, de relire Claude Piron, de le relire véritablement. Moi, oui, c'était assez marrant parce que je me suis, euh, il y a deux jours, deux ou trois jours, bref, euh, je pensais en fait à la Bonalimbo. Et bon, et ma question, ce c'est pas une question en fait, je me demandais si la plupart d'entre nous, qui parlons l'espéranto, et est-ce que nous sommes suffisamment convaincus jusque dans le bout des doigts et de l'âme, je dirais, de, de la validité de la langue neutre dans les rapports humains Voilà, je, voilà. je, je rencontre suffisamment de gens qui parlent l'espéranto à un niveau très faible, je ne prétends pas, pardon, attention quand je dis cela, je ne prétends absolument pas que je parle... L'espéranto à euh, euh, ah, tenir. Mais en même temps, j'ai fait un effort quand voilà, j'ai passé mon C, quand il y avait moyen de le passer, je l'ai passé et bien évidemment, je continue. Je continue, bref, non pas j'étudie enfin, la langue, mais euh, je lis sur notre histoire. Il me semble que, parce que parfois, <rire> parfois je me pose juste cette question, enfin, c'est peut-être terrible, mais bon, je me dis, comment se fait-il que. Euh, on ne soit pas capable d'argumenter en fait véritablement d'argumenter que l'anglais n'est pas véritablement la solution et je me dis que des gens comme Claude Piron nous donnaient des clés psychologiques de la résistance contre l'espéranto et qu'après nous-mêmes à un niveau personnel eh bien on était capable de faire cette différence moi je n'argumente plus véritablement dans un public ou autre je, je montre mon expérience et puis euh, bref si euh, euh, bon mais il me semble que voilà je redis peut-être ce serait bien que enfin bon je vais le refaire pour moi même Je vais relire euh, euh, claude piron que j'avais eu l'occasion de rencontrer personnellement pas très longtemps et que, dont j'appréciais véritablement la perspicacité euh, et donc euh, il me semble que nous ne sommes pas suffisamment, euh, euh, comment dirais-je, j'aime pas, pas trop le terme violent de Diraguiri, mais peut-être que euh, nous ne sommes pas suffisamment euh, comment dirais-je, conscients des, euh, du, du, du fait de la euh, Comment s'approprier une langue enfin, On le sait, mais en même temps, euh, bon, je me débrouille bien en anglais par exemple, mais je n'ai jamais trouvé être, être à l'aise totalement. Quoi, hein. Je suis bien et en même temps je me dis « Ah bon sang, je n'ai jamais eu ce problème en espéranto qui est d'une question absolument purement psychologique ». Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus, je... c'est tout. Mais bon, je dis que je suis heureux d'avoir connu Claude Piron et que peut-être qu'on pourrait se le redonner, de relire un petit peu ce qu'il avait dit sur la résistance psychologique à l'espéranto, puis lire tout ça, enfin, d'intégrer tout ça et voir comment nous pourrions toujours réagir. Parce que personnellement, je ne me laisse jamais coincer si quelqu'un me dit quelque chose. Je lui pose tellement de questions qu'il se dit, mais comment se fait-il que ce gars-là parce que je n'ai fait aucune étude universitaire, donc ayant appris tout seul en étant, ils sont surpris. quoi. Je pose une question pour déstabiliser celui qui croit savoir. Dans ce terme-là, hein, parce que, voilà, dans, ce, dans, dans, dans, cette, dans cet aspect que je connais un petit peu plus que d'autres, parce que je ne prétends rien du tout, j'essaie toujours de rester très calme par rapport à ceux qui… Bon, mais j'ai une expérience, c'est tellement de bonheur, grâce au fait que je parle l'espéranto, eh bien, euh, je continue à, à être un, un ambassadeur de la langue, quoi, partout, quels que soient les milieux. Je peux répondre à Bruno bah euh, sur, sur le fait d'avoir de, de, de, des arguments pour démontrer que l'anglais n'est pas possible. Je passe mon temps et je ne suis pas la seule. J'ai un bulgare qui me soutient, euh, d'autres, euh, un hollandais aussi, quelques, quelques espérantistes. Ou pas, d'ailleurs le bulgare n'est pas espérantiste, mais il, il, a, il a parfaitement compris le problème. On explique, on explique. Et la seule réponse qu'on obtient, regardez-les, encore, c'est toujours la même chose, il répète. On ne répond jamais à nos arguments, jamais. On peut prouver par A plus B que personne ne va parler anglais demain euh, dans toutes les classes que, que ça deviendra jamais une langue commune quand ils euh, il voyage, il voyagent vous, vous, vous ne parlez qu'avec des gens qui sont spécialisés dans l'accueil des étrangers et qui barguinent quatre mots d'anglais mais vous ne pourrez pas faire une conversation à un haut niveau ni quoi que ce soit on ne répond jamais à nos arguments jamais c'est à oui, mais je, je pense que Bruno a raison de dire que de temps en temps il faut parler du plaisir qu'on a euh, à, à pratiquer l'espéranto, de la liberté que ça peut donner, liberté intérieure d'une part et liberté éventuellement dans les relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes, euh, ça peut être intéressant. Pierre, anglophone, les anglophones, les mordus d'anglophonie, ils ont plaisir à parler anglais, bien ou mal oui. et c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie d'essayer autre chose oui mais ce que je voulais dire c'est que c'était important de dire qu'en espéranto aussi ça peut exister ce type de plaisir oui mais je pense yes. que dans le, le milieu où j'essaye de, de faire avancer les choses ça n'a pas de sens c'est l'utile c'est l'utile est, voilà, ouais, est-ce que c'est utile le plaisir est utile ce que je connais personnellement cinq professeurs d'anglais qui enseignent aussi l'espéranto hmm. donc euh, ça prouve bien qu'ils ont trouvé dans l'espéranto quelque chose qu'ils n'avaient pas avec l'anglais et qui leur apportait une manière différente de communiquer et un plaisir différent et, et des rencontres d'une autre richesse euh, donc je pense que ce, ce sont ces personnes là qui peuvent peut-être, euh, qui, qui sont euh, plus habilités que nous, qui ne maîtrisons pas l'anglais euh, à fond, euh, de dire, voilà, je suis prof d'anglais, et l'espéranto m'apporte ceci et cela que l'anglais ne m'avait pas apporté. Vous voulez me les envoyer à Volt <rire> <rire> Ça marcherait très bien, certainement. Eh bien, donc, euh, avec ou sans conférence, j'espère que l'Europe a un avenir. Donc, merci pour tous. Merci.